Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, Au-dessus de la nature et de la création, Au-dessus de tous les plans des hommes jeu Des royaumes au-dessus des trous Au dessus des mères des que ce monde a connu bénisse richement. Le nous s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur.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 Il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la, ne, la, ne la reconnaît plus, mais la bonté de l'éternel dure à jamais. Pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Comment te dire ce que je ressens Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Pour te dire ce que je ressens tes bienfaits sans trop grand Du fond de mon âme tout des larmes Qui traduisent mes silences Que ma vie soit une fleur un parfum pour toi Seigneur Que ma vie soit une fleur Parfum de mon odeur. Devant toi, je me repends Et de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repends Et de moi ce que tu voudras. Comme l'agit devant le potier. Donne-moi la forme. Ton, ton. Soit cette grâce de pouvoir chanter le chant de Sion, glorifier ton Saint-Nom pour l'amour que tu ne cesses de pouvoir réellement nous témoigner et la bonté que tu as toujours eu à pouvoir aussi manifester à l'endroit de chacun de nos pères. Nous te disons en merci encore mon bénévole Père Saint-Dieu pour ces instants au travers desquels nous pouvons te chanter avec tout notre cœur et t'exprimer réellement aussi de la reconnaissance mon bénévole Père Saint-Dieu de ton amour à notre endroit et aussi du travail que tu elle lise effectivement dans chacun de nous, mon bien-aimé, Père dieu Oui, Père, oh Dieu, comme l'argile devant le potier. Est ce que nous désirons vraiment que tu puisses, oh Dieu, pendant l'argile, Père Tibissant, Dieu, donne la forme que tu veux, de la manière où tu le veux, mon bien-aimé Père Sans Dieu. Nous voulons simplement nous, nous laisser simplement malayer par toi, mon bien-aimé Père, comme tu, tu le veux. Nous, nous sommes heureux de pouvoir réellement être de ceux-là qui peuvent réellement aussi dire, si Dieu n'était pas avec nous, qui serait venu Patrick, où serions nous encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père? Merci vraiment pour cette grâce, cette grâce que nous a accordée, mon bénémoine Père Tibissant, parce que c'est toi qui nous as toujours tenus, c'est toi qui as toujours encore pour nous, mon Père Dieu, combattu encore davantage pour nos pères pour que nous puissions avoir la paix et la sérénité aussi, mon bébé de Père Saint, tout ce chemin que tu nous as aussi placé, Père. Merci pour ton peuple encore aujourd'hui, qui est dans le confinement, chez la maison, Père Dieu, dans différents endroits surtout encore ce matin. Oh Dieu, que toi tu puisses encore davantage agir encore pour chacun de nous parce que ce que nous voulons, c'est ce que toi tu puisses avoir la domination dans, dans chacun de nos personnes, oh Dieu, que tu avoir la joie de voir encore agir encore en nous comme tu le veux, mon bénémoine, Père comme tu as l'occasion de pouvoir le faire au travers de cela que toi tu avais appelé dans les temps anciens, Père Merci parce que tu es le le même hier tout le là. Nous te remercions pour tous les psaumes aussi, bien, qui a cause aussi nos cœurs, mon bébé, tu guéris toutes nos maladies, mon roi. Nous sommes confiants. Nous te remercions pour le soutien et le secours, mon notre Dieu. Bénis mes frères, que sur la technique, ben, c'est vrai que tu le bénisses richement, Père Saint. Oh Dieu, malgré les combats, malgré les difficultés, Père Saint, oh Dieu, ils sont toujours accrochés à, à toi pour te servir comme tu le veux, mon béni, père, Dieu. Nous rendons gloire à ton sein, nom mon sauveur. Sois béni et glorifié pour tout, Père. Merci pour ce que tu fais. A con nous la grâce ce matin, car nous t'avons aussi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, qu'il soit glorifié encore pour cette journée qu'il vient de pouvoir nous accorder la grâce d'avoir. Vous pouvez vous asseoir et nous voulons vraiment remercier encore notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Et c'est pour cela aussi que ce matin, nous nous sommes levés avec ces désirs dans notre cœur, de pouvoir réellement le louer et surtout aussi le remercier pour tout ce bienfait comme nous l'avons entendu dans les psaumes au chapitre 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous voulons aussi penser à notre frère Mwaka Pagi, qui est donc le frère qui est à Londres. C'est notre frère que beaucoup connaissent effectivement pour l'expérience qu'il a pu avoir depuis qu'il était là-bas à Londres, et il a eu la possibilité d'écouter la parole en ligne il y a un temps, et il a quitté son pays là-bas, venir ici pour chercher l'endroit et trouver cet endroit où il a, eu, il a eu à pouvoir attendre effectivement la parole de Dieu, qui est, comment le Seigneur a eu à pouvoir agir aussi dans son intérieur. Et il est venu et... <rire> Et il ne savait pas, effectivement, il avait contact avec personne et il a commencé à pouvoir sionner, tourner. Effectivement, il arriva, et il a trouvé qu'effectivement, que la porte d'entrée était fermée. C'était un jour où personne n'était ici, je pense. Et il est allé donc euh, dans un hôtel et il attendait parce qu'il voulait être sûr, est-ce que c'est bien ici Il a demandé, je ne comprenez pas Mais voilà que le lendemain, quand il vient, je pense qu'il y a eu une circonstance qui a eu à pouvoir permettre, effectivement, que quand il est venu, et le Seigneur avait conduit qu'il y ait un frère qui devait être ici, c'était soit frère Guélor, je ne sais plus très bien où héritier, l'un de frères qui a eu à pouvoir passer et que euh, il a eu à pouvoir poser la question. C'est ainsi qu'on lui a dit que euh, c'était bien ici et il a eu. Il a été passé euh, sa nuit à l'hôtel et les dimanches matin, il était ici dans cet endroit. Et c'était vraiment très touchant son témoignage de pouvoir voir quelqu'un dans un pays lointain qui entend la parole de Dieu et qui se lève aussi et dit « je vais quand même aller là pour communier » parce que là que je vois que le Seigneur m'a accordé la grâce d'y être. Et nous avons passé des moments aussi bénis et jusqu'à ces jours, je pense qu'il est toujours en connexion. Et c'est lui, le frère, qui a donc perdu donc son grand frère, je pense, en Afrique. Et il a vraiment besoin que nous pensons à lui et, et aussi sa famille qui passe par moment tellement difficile Que le Seigneur le bénisse richement, qu'il le console, qu'il le soutienne, qu'il le fortifie. Et comme il a besoin aussi de nos prières, nous, c'est avec vraiment un cœur rempli aussi de, de reconnaissance à notre Dieu de nous avoir aussi donné. C'est frère qui a aussi foi dans le Seigneur et qui, aujourd'hui, a besoin que le Seigneur puisse aussi le consoler, consoler sa famille, que nous allons tous prier. Pour implorer la grâce de notre Dieu. Tendre Père et précieux souvent, c'est vrai que. Lorsque nous pouvons voir comment tu as conduit notre frère depuis l'Angleterre pour venir jusqu'à à cet endroit, c'est un miracle, Père, aussi, d'avoir été et puis d'avoir cherché ta permis, qu'il puisse trouver malgré qu'il ne savait pas où il allait, bénémoine Père Saint-Dieu. Puisse si venir à notre frère Pagui. Aujourd'hui, il a, il a perdu son, son grand frère. Ce n'est pas un moment facile. Et c'est vrai, son désir était que son grand frère puisse te connaître, Père. Tu connais l'amour de notre frère qui s'était aussi déplacé jusque là-bas. Et quand même, il était arrivé là-bas. Au pays, Père Saint-Dieu, il voulait que. Que sa soeur et voulait que les membres de sa famille puissent entendre ta parole, puisqu'il puisqu'ils cerveau, aussi, aussi la, la même foi que ce que tu lui la grâce de voir aussi découvrir, Père de Mission, Dieu d'expérimenter. Seigneur, c'était vraiment un précieux frère. Nous prions pour lui, nous prions aussi pour sa famille. car il a demandé que nous prions aussi pour sa famille, Père, c'est enfin qu'elle soit aussi consolée davantage, mon béni, Père, c'est au Dieu. C'est vrai, tu es vraiment le consolateur et puissions encore le bénir, le fortifier, le consoler, le soutenir, Patibisson, Dieu, dans ce moment difficile, mon roi, que sa famille aussi soit protégée par ta main, Seigneur. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Nous pensons à eux tous, mon Père saint Dieu, qui en ce moment, c'est pas facile, mon bénémoine, dieu parce que perdre quelqu'un n'a jamais été un moment très facile pour qui connaît la dieu C'est un moment douloureux, Père. C'est pourquoi nous pensons à lui. Que tu sois, qu sois béni, mon bénémoine, Père, Saint-Dieu. Sois avec lui, mon bénémoine, Père, parce qu'il a besoin de toi. Car nous t'avons ainsi prié, au nom de jésus christ Amen. Oui, c'est vrai. Et sur cette terre, nous traversons des moments tellement difficiles. Et cela me rappelle effectivement aussi une parole que Job a eu à pouvoir prononcer, qui est vraiment aussi significatif. Il dit que l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour pouvoir voler. Et cela, ça représente quand même... Beaucoup, et pour un croyant, c'est quelque chose qui doit avoir une signification. Si déjà dans le temps-là, un homme comme Job pouvait s'exprimer de cette manière à cause du moment par lequel... Et c'est vrai que c'est au travers de la souffrance que le Seigneur instruit l'homme et qui lui accorde aussi la possibilité de pouvoir réaliser l'importance d'avoir la connaissance des choses qui sont nécessaires dans la vie de tout un chacun, c'est pour ça aussi que l'Église, effectivement, donc, seulement on pouvait le dire, effectivement, comme c'était lui l'homme auquel le Seigneur avait donné la sagesse, effectivement, puisqu'il avait prié. Et pour cela, et nous avons pu voir ce que la sagesse lui a réellement aussi apporté. Il pouvait dire une chose qui était aussi très touchante en disant qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie qui veut dire que c'est là qu'on voit finalement la finalité des choses, c'est là que l'homme se remet en question et, et pense effectivement de la bonne manière puisque quand on est dans la maison de joie, effectivement, eh bien, on a une autre façon de pouvoir voir les choses parce que ce que nous entoure effectivement et les choses que notre vie naturelle, notre pensée, projette, sont tellement des choses effectivement qui sont des illusions en réalité et qui ne sont pas réellement une réalité effectivement parce que les, la parole de Dieu ou les, les événements dans lesquels on peut être conduit à pouvoir nous trouver comme par exemple des moments de souffrance, les deux et ceci, ça permet à l'homme de pouvoir réellement penser. Et c'est vrai, cela a conduit effectivement à, à toujours, toujours le même monde qui disait qu'effectivement que, ah, oh, vanité, de vanité, toute est vanité. De pouvoir réaliser qu'effectivement, qu aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, les choses auxquelles, qu effectivement, que nos yeux veulent toujours posséder que nous puissions toujours arriver, nous nous battons, effectivement, pour cela, et qu'on se pose la question, mais la fin de toute chose, c'est quoi, en fait Nous remercions notre Dieu de ce que, c'est vrai, le monde essaye, c'est pour ça que les gens, en certains moments, ils se réfugient, effectivement, dans, dans la boisson, d'autres dans la cigarette, d'autres dans la drogue, effectivement, parce que, quand à un certain moment, ils arrivent à pouvoir voir un peu la réalité de certaines choses, ils veulent fuir cette réalité. C'est qu'à un certain moment, on se pose la question, mais tout ce, que, tout ce dont pour lequel je me bats, je vais posséder sur la terre ici, mais leur finalité. Et c'est toujours le même, seulement dans l'Église, effectivement qui dit qu'en qu fait, l'homme, il amasse... Tout ce qu'il amasse, il ne va pas en profiter, mais c'est celui qui vient après lui, qui n'a même pas souffert pour cela, qui n'a même pas eu à pouvoir avoir difficile, il va simplement hein, s'en apparaître effectivement et, et, et utiliser cela. Alors dit tout, tout est, est quand même... Alors, c'est quand l'homme arrive un peu à pouvoir, à ce moment, l'étincelle lui passe comme ça, alors il trouve qu'il m'en fait. Mais tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ça va m'amener où, en fait Donc, la finalité de ma vie, c'est simplement je mange et puis je peux amasser et j'aurai peut-être euh, tous ces, ces, ces milliards qui sont autour de moi. Mais quand j'irai, quand je vais partir et m'en aller, qu'est-ce que toutes ces choses-là vont réellement servir Qu'est-ce quelle quelle est, qu est que ces choses vont réellement m'apporter de plus à moi Puisque, quand on, on s'en va, on s'endort dans un sommeil dont on ne va pas hein, se réveiller, Donc, ça dit qu'on est parti et, et pour toujours la destination que réellement que vous avez choisi lorsque vous étiez donc sur la terre. C'est pour ça que aujourd'hui, toujours, le Seigneur, notre Dieu, a ah, cet amour à l'endroit des hommes. Et c'est la vérité, cela, quand nous pouvons le voir, et il dit bien dans les Saintes Écritures, parce que quand on peut observer, on s'est dit, mais c'est Dieu, il, il a tout, il, il, il est Dieu, il décide ce qu'il veut, peut faire effectivement, mais comment il peut arriver à pouvoir descendre comme ça Et puis il nous dit bien, dit mais car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son, son fils inique, afin en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai que c'est une parole que nous avons entendue, que nous connaissons effectivement chacun de nous en réalité aussi. Mais si nous pouvons juste peut-être regarder effectivement cela, ne pas d'abord voir comment lui-même, euh, Seigneur, a eu à pouvoir le déclarer. Il a dit une chose effectivement avant d'arriver au verset 16 effectivement de Jean chapitre 3, il dit... De même que Moïse, c'est quoi ce verset 5, 15 de, de, de Jean 3, effectivement, mais de même que Moïse éleva les serpents dans le désert. Alors ça, ça nous ramène quand même un peu plus loin pour qu'on euh, puisse se poser la question de savoir pour quelles raisons il y a eu effectivement aussi les serpents des reins. Effectivement que Dieu avait demandé à Moïse de pouvoir venir. De même que Moïse éleva les serpents des reins dans le désert. C'est de même que le Fils de l'homme euh, sera aussi élevé. Et c'est là qu'on on voit cette relation, effectivement, avec. Euh, je pense que c'est juste. Peut-être qu'on peut, peut être le trouver dans, dans Jean. Nous lisons cela et puis nous pourrons prendre l'écriture ici que nous, nous devrions lire. C'est quoi, c'est dans Jean, chapitre 3 Je suppose que c'est cela. Genre, chapitre 3, peut peut quelques versets là. cela, Oui, c'est cela, oui. Voilà. Euh, voilà. Alors en disant, euh, okay. voilà, c'est Jean chapitre 3, et, et, c'est là oui il euh, euh, äh, c'était là, effectivement, là où on parle, oh, voilà. Jean chapitre 3, il nous dit ici, euh, verset 12, il dit, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé, de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai de choses terrestres ?» Et là, c'est qu'il il parlait et il répondait à, à Nicodème, comme vous le savez, effectivement, dans le livre de Jean, ici, c'est Nicodème le pharisien qui était, lui, venu comme la parole de Dieu, le fait savoir de nuit pour pouvoir exprimer, effectivement, ce qu'il avait eu à pouvoir réaliser et ressentir effectivement dans son cœur à, à l'endroit de, de cet homme de Galilée qui était à la controverse de beaucoup de son temps, effectivement. En rapport avec sa position pour les choses qui concernent Dieu. Puisse le Seigneur notre Dieu accorder, il a, il l'a fait euh, son soutien, son secours à chacun de nous, parce que nous devons, nous, nous sommes appelés à pouvoir être semblables à notre Maître aussi dans la génération dans laquelle nous nous trouvons aussi, effectivement une génération complètement perverse effectivement, mais aussi de pouvoir réellement aussi être dans une position pour que ceux qui nous voient effectivement ne trouvent pas effectivement des éléments qui corborent effectivement, c'est-à-dire qui sont en relation avec leur façon de vivre, leur façon d'être, effectivement, dans ces Il faut que nous ne soyons, effectivement, en contre-courant, effectivement, de, de ce que la, la génération, effectivement, aussi produit, parce que c'est la même chose que l'apôtre Pierre, pour venir, effectivement, fouillez-vous de cette génération perverse et corrompue. On la voit jusqu'au jour, effectivement, aussi, combien cette génération, elle est perverse, comment elle est aussi corrompue. Mais non, parmi ces générations, effectivement, il faut qu'il y ait aussi de, de, des hommes et des femmes, des fils et filles de Dieu, effectivement, qui arrivent à pouvoir réellement aussi montrer qu'en réalité, nous ne sommes pas attirés, effectivement, dans ce courant, nous allons au contre-courant pour, élément, effectivement, démontrer qu'effectivement, qu'il y a ce Dieu, effectivement, qui a fait quelque chose de tout à fait particulier, qui a fait que, de nous, que nous soyons vraiment différents, en réalité. ces différences doivent aussi se manifester, comme c'était aussi avec lui. Parce que, on remarquer, effectivement que le Seigneur, dans sa façon de pouvoir également aussi faire les choses, et même aussi apporter effectivement aussi la parole de Dieu, était tout à fait différent par rapport à ceux qui étaient aussi dans son temps, comme les Sadducéens, comme les, les pharisiens, effectivement. Et quand on pouvait le voir, effectivement, on pouvait aussi l'entendre, on réalisait qu'il était tout à fait différent. Et il était en contre-courant avec tous ceux qui étaient effectivement aussi de son temps. Et c'est pour ça qu effectivement, que... On n'en voulait pas de lui, effectivement, parce qu'il ne s'alignait pas, effectivement, de la même manière que les autres, effectivement, euh, s'alignaient, effectivement. En fait, c'est pour ça que même dans sa prière, effectivement, il, il, a, il a dit une chose qui doit aussi nous toucher pour que nous comprenions qu'effectivement, que tel il est, tel aussi, nous sommes appelés à pouvoir être aussi, pas être des comédiens, mais être vraiment des personnes qui sont participants, effectivement, à l'action de Dieu. Dans sa prière, dans dans Jean, on revient au dans Jean chapitre 17, il a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, effectivement, mais de les préserver du mal. » Car Ils ne sont pas du monde, effectivement. Puis je leur ai donné ta parole, effectivement, le monde les a haïs, en fait. C'est-à-dire que, il dit « Mais si on a fait ça, moi, ben, on le fera aussi, cela aussi. » Vous. Donc, effectivement, nous devons nous attendre à ce que nous ne marchions pas, effectivement, selon les train-train, effectivement, de ce monde, effectivement, comme la conformité dans cette génération, mais nous devons être à l'extérieur, effectivement, nous devons sentir qu'effectivement, que non, il n'y a rien dans ce monde, effectivement, qui, qui a son attraction sur nous, effectivement. Et même si ça, ça, ça donne, effectivement, cette, cette poussée à l'intérieur, nous sentons, effectivement, que non, on ne peut pas arriver à pouvoir suivre parce que le monde. Pourquoi Parce que on ne peut pas euh, suivre deux maîtres à la fois. Ou oh, euh, si nous suivons le maître qui nous a donc appelé et, et choisi, que nous avons aussi accepté de tout notre cœur, effectivement, parce que, comme les tous les disent, vous ne pouvez pas suivre Dieu, mais non. Il dit qu'effectivement, que le Dieu, c'est monde, effectivement, avec toute la richesse qui donne, effectivement, toute l'attraction. Et si nous suivons, effectivement, les deux chemins, <rire> Ce n'est pas possible de suivre les deux maîtres à la fois. Il faut donc faire un choix. C'est aussi ce que le prophète Élie aussi a eu à pouvoir aussi demander aussi au peuple. Vous ne pouvez pas suivre les deux à la fois. Il faut faire un choix. Soit de Dieu dieux ou soit de ces balles. Et c'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, a toujours tendance à pouvoir le dire. Et c'est là que nous comprenons aussi qu'il est né de même aussi avec nous, puisque nous sommes dans l'âge de la Odyssée, auquel nous ne prêtons pas très bien attention. Mais ces mêmes démons, ces mêmes choses aussi immondes et immorales aussi, se retrouvent effectivement dans cette génération. Mais c'est une génération qui, est une, une, qui, qui a une poussée d'une très grande poussée, effectivement, de la séduction. Et c'est encore beaucoup plus fin parce que que Satan arrive effectivement aussi à, à, à être dans sa façon où il a atteint aussi, vous savez, sa, sa, sa dimension beaucoup plus élevée parce que aussi, puisque c'est aussi la fin, il faut qu'il puisse arriver à pouvoir maintenant faire sortir sa stratégie, mais d'une manière aussi fine, effectivement. Donc la séduction encore prend encore une autre forme tellement si fine parce que tout est constant. Comprenons que, et c'est cela effectivement, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit arriver à pouvoir se poser la question, de doit savoir, est-ce que nous marchons selon le monde Parce que le monde a ses exigences, effectivement, que ce soit pour les jeunes frères, les, les jeunes, effectivement ainsi. Souvent, on se dit, oh, vous savez, je suis encore jeune, effectivement, alors comme jeune, je vais quand même marcher, quand même, faire des choses comme comme jeune, effectivement. Voyez-vous, et, et, et, et cela, c'est en fait, ce sont des, des raisons qu'on se donne. Ah, parce que bon, les autres sont un peu plus âgés, puis nous sommes encore jeunes, il faut qu'on rentre un peu. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je me souviens quand même dans les scènes d'Écriture, toujours cet homme sage qui... est. Solomon, auquel Dieu avait donné la salle, effectivement. Il a eu à pouvoir exprimer des paroles qui sont tellement touchantes. Dans Églises, d'abord, effectivement, nous pouvons le trouver. Et puis, je crois que c'est au chapitre 12 des Églises, effectivement, où cet homme de Dieu nous, nous, nous fait part, effectivement, des, des privilèges, de la grâce que Dieu lui a accordée, de pouvoir voir des choses, effectivement, en rapport avec ce que Dieu lui a donné, comme. Connaissance, effectivement, aussi. Donc, nous allons trouver cela, Église, c'est évidemment, si Seigneur, au chapitre chapitre, euh, je pense, chapitre 12, cela, oui. Alors, il dit ici, oh, verset 1, il dit Jeune homme, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. C'est parce que, de me comprendre, que Dieu connaît cela, toutes les phases auxquelles nous pouvons passer. C'est déjà dans le sein de notre maman, et puis on sort effectivement bébé, et tout ça, ils, ils connaissent là aussi, la jeunesse aussi, il la connaît aussi. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Oh, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. C'est comme ça qu'on dit. Puisqu'on est encore jeune, nous devons profiter de cela. Profitons de notre jeunesse, effectivement. Eh ben, c'est là que l'ennemi, Satan, il est tellement aussi malin. Il sait que c'est cette période, effectivement, à laquelle il doit arriver à pouvoir aussi agir pour aussi détourner et détruire. Il dit, à la joie, dans le jour de ta jeunesse, il dit, mais, marche donc dans les voies de ton cœur et selon les regard de tes yeux. Mais! sache que pour tout cela, Dieu t'appellera donc en jugement. Donc effectivement, tu peux bien jouer de ta jeunesse comme tu le veux, dis-moi comme je suis encore jeune, je profite, Dieu va comprendre. En fait, ce n'est pas le Dieu que nous servons en réalité qui est comme cela, En fait, c'est peut-être le Dieu que vous êtes formé effectivement dans votre esprit, comme dit Marcelon, le regard de tes yeux, évidemment il y a cette attraction effectivement. De... Mais nous devons nous poser la question parce que, quand on a choisi de pouvoir suivre le Seigneur, effectivement, on ne se dit pas que je suis jeune, effectivement, ben, je dois appliquer la parole de Dieu en fonction de ma jeunesse. Je pense que nous appliquons cette parole de Dieu, en fait parce qu'en rapport avec les saluts, parce que si déjà nous avons eu à pouvoir comprendre qu'il nous est nécessaire de pouvoir avoir le Seigneur, c'est que quelque part nous avons compris qu'effectivement, oh si nous continuons dans cette voie ici, effectivement, parce qu'on ne nous a pas obligés, dans cette voie, effectivement, alors nous allons donc effectivement aussi périr. Donc, il nous faut prendre des décisions avec conscience. C'est-à-dire que. Le Seigneur, notre Sauveur, il veut que nous puissions être très différents. Voyez-vous Et c'est cela qu'il nous dit effectivement dans 2 Corinthiens au chapitre 6, nous montrant effectivement à tout un chacun que ce qu'il attend de nous, effectivement aussi, avec tout ce qui se passe, évidemment. 2 Corinthiens au chapitre 6, le maître là, au travers de l'apôtre Paul, il dit quelque chose, évidemment. Il dit ceci. Il dit, et voilà que, verset, je pense que, verset, verset 1, il dit, mais... Puisque nous travaillons à, avec Dieu, hein, nous vous exhortons donc à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Hein, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. J'aime beaucoup cela mon frère et ma soeur, évidemment, aussi, parce que, oui, c'était annoncé il y a des, des centaines d'années auparavant, dans le livre des Aïs, effectivement, comme vous le savez, mais là, il nous ramène effectivement pour nous montrer que voici, voici donc, et c'est les temps favorables dans lesquels nous nous trouvons. Or, les temps, effectivement, où la colère de Dieu est suspendue, que Dieu soit béni, parce que c'est le temps où ce que Dieu désirait pour que sa colère soit suspendue, effectivement, en, en, en rapport à avec ce qui s'était passé, effectivement, et qu'il puisse accorder, effectivement, aussi, l'homme, la possibilité que l'homme qui était chassé de sa présence puisse revenir. Dieu a trouvé la rançon, en fait. Vous voyez, il a trouvé euh, cette rançon pour que... C'est ce... pour cela que nous avons lu dans Jean, chapitre 3, car Dieu a vraiment tant aimé le monde qu'il qu a donné, donc, son Fils unique. C'est un don, afin que quiconque croit en lui ne périsse au bois, mais qu'il puisse avoir réellement la vie et Éternel. Donc là, nous comprenons qu'effectivement que c'était un moment qu'on dit un moment favorable. J'aime beaucoup cela aussi, je pense que tout véritable enfant de Dieu qui aime son Dieu et qui aime la parole de Dieu, effectivement, quand on nous dit qu'effectivement que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité et la vie sont venues par Jésus-Christ. Et c'est là qu'on comprend réellement aussi l'amour de ce Dieu parce que la vérité vient par lui effectivement, si la grâce vient de lui effectivement et la vie parce qu'en elle se trouve donc la vie. Donc toutes ces choses dont la loi ne veut pas nous apporter parce que la loi ne a pas apporté la vie. La vie est venue par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est donc le Dieu véritable, comme la Bible le dit effectivement dans 1 Jean chapitre 5, le Dieu véritable et, et, et aussi la vie donc est éternelle. Nous, nous le remercions pour cela. C'est pour cela que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu dans la les Saintes Écritures, ont toujours eu à pouvoir espérer en cet homme Jésus-Christ que... Les saintes écritures, effectivement, te montrent en réalité l'importance de pouvoir le connaître et de marcher avec lui. Alors, il dit ici, effectivement, donc, dans le chapitre, verset 2 que nous avons lu, là, il nous fait comprendre ici à, au verset, je pense qu'au au verset, au verset, euh, verset 14, donc il dit ceci. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infirmières. C'est déjà une façon de nous montrer qu'effectivement, que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous séparer de tout. Qu'il n'y ait rien, effectivement, que nous pouvions apporter, qui puisse avoir quelque chose qui est en rapport avec le monde, en fait, effectivement. Il faut qu'il y ait, réellement, avec nous, effectivement, dans notre marche, qu'il n'y ait rien, comme nous l'avons aussi entendu, je pense, c'était le jeudi, en rapport avec les le vierges sages et les vierges folles, effectivement, dans la marche, dans l'avancée, effectivement il faut qu'on comprenne effectivement comment nous devons avancer pas comme foler foler effectivement effectivement dit oui je suis comme on a quand on a non, non non non non non non il y a de l'ordre dans les choses de Dieu et quand on sort effectivement aussi il y a une façon de pouvoir faire comme nous l'avons aussi entendu effectivement aussi ah je peux aussi appliquer n'importe quel sang pas n'importe quel sang parce que les sangs qu'il faut appliquer il faut que ce soit les sangs comme Dieu l'a demandé parce que bon, chaque animal aussi a, a le sang, évidemment, que ce soit les vaches. Mais si tu avait appliqué le sang du vache, effectivement, de la vache, effectivement, sur le linteau, ben, les destructeurs passeraient et la tête des enfants passerait aussi. Donc, euh, il fallait, effectivement, que ce soit exactement comme pour que ce sang soit grillé. C'est pour ça que si tu étais ton papa qui s'est fait sacrifier pour toi, tu n'aurais jamais reçu le pardon de Dieu. Ça serait toujours, oui, c'est sûr et satan mais le sang de mon papa, c'est aussi le sang quand même, parce que Dieu a dit, cette vision de sang, il n'y aura pas de pardon. Lui, il va se sacrifier pour moi. Mais cela ne veut pas dire que Dieu va te pardonner pour cela. Ton péché serait toujours couvert. Il fallait un sang tout à fait particulier que Dieu avait exigé. Ce sang là quand on... On l'acceptait, on le recevait. Alors, c'est pour ça que la Bible dit effectivement que répentez vous et que chacun de vous soit baptisé, pas au nom de son papa ou de sa maman, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi donc Mais pour le pardon de vos péchés. Parce que c'est par ce sang qui a été versé, effectivement, que nous avons obtenu la rédemption et que le pardon de nos péchés. On pouvait sacrifier le sang de taureaux et de boucs, effectivement, mais nous n'avions pas cette rédemption. Effectivement, il fallait le sang que Dieu avait lui-même. Destinés comme des nagnios, la Bible dit, sans défaut. C'est pour ça que dans des pierres, un pierre par exemple, Vous avez été rachés la veine manière de vivre, pas selon, effectivement, la panière de. C'est donc votre volonté de Dieu non, par les sangs précis d'agneau est sans défaut. C'est dans le livre de Pierre, effectivement, où, où cela nous a dit, effectivement, racheter notre vraie manière de vivre, effectivement. Il fallait cela, effectivement, mais appliquer de la bonne manière, parce que nous étions donc attentifs. Quand Moïse a parlé, le peuple était attentif parce qu'ils avaient foi qu'effectivement, que si on ne fait pas vraiment comme Dieu le dit, parce que c'est lui, c'est Dieu qui sauve, si on ne le fait pas comme cela, c'est sûr et ça, il n'y avait pas cela qui disait, bon, écoutez, bon ça va, je vais voir. Il a parlé quoi, il parle quoi gars Je vais voir, je ferai comme ça. Dieu comprendra. Eh bien oui, c'est que ça, c'est pas les dieux de la Bible qui va agir comme il va comprendre. Non, Dieu ne comprend que sa parole. Dieu ne comprend que sa propre volonté. Ah oui, c'est sûr et certain. Et, et c'est cela. Donc là, effectivement, il, il nous parle clairement, d'une manière assez précise, pour que. Nous comprenons qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de confusion. Que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. Car, verset 14, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. C'est pour que nous comprenions que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'ils qu comprennent effectivement que nous sommes des humains, non. Il attend vraiment de nous une séparation totale. Et que le monde ne puisse pas avoir d'effet sur nous. Bien qu'étant dans ce monde, effectivement, il faut que nous puissions réaliser que le monde ne doit pas avoir l'influence sur nous, en fait. On ne peut pas se laisser entraîner, effectivement, parce que le monde veut, parce que le monde désire. Non, parce que nous ne sommes pas du monde, effectivement. le Seigneur, notre maître l'a dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Vous savez, il n'a pas prié pour rien, mon frère et ma soeur. Il n'a pas prié pour que nous puissions simplement se dire, « l'habitude, Oh, Dieu, non, non, non, non, non. » C'est parce qu'il savait ce qui allait se passer pour ceux-là qui croiraient en, en lui, effectivement, aussi. Il avait bien dit, il a bien dit, dans, dans Jean chapitre 16, Vous aurez des tribulations. » Donc, il sait que le monde va complètement se déchaîner contre nous, effectivement, avec la colère, et dit, mais, mais, mais ne craignez rien, car, car j'ai vaincu le monde, effectivement. S'il a vaincu, c'est pour que nous puissions... Alors il dit, mais, verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles C'est pour ça qu'on doit se poser la question de pouvoir savoir notre position, nous nous positionner de quelle manière effectivement Parce que si nous sommes les temples du Dieu vivant, alors nous pouvons comprendre qu'effectivement que c'est le lieu d'habitation du Dieu saint, effectivement. Oui, c'est pour ça que pour que nous soyons un temple saint de Dieu, il faut que les saints fassent son travail donc chacun de nous d'abord qu'il il, il nous choisit, il fait donc son choix. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant Il doit nettoyer en fait ces endroits parce qu'il ne peut pas descendre n'importe où. Il doit nettoyer, effectivement, il doit sanctifier. Vous savez, Dieu n'a jamais changé sa façon de faire les choses, ni sa parole. Certainement, certainement, mon frère et ma soeur. Et vous pouvez regarder cela effectivement dans l'Ancien Testament. Regardez par exemple comment, quand on parlait effectivement du tabernacle, les lieux dans lesquels Dieu descend, effectivement, aussi, comment les choses étaient faites, effectivement. Et comme vous savez, mais effectivement un rapport avec les parvis. Même quand on rentrait dans le lieu saint, il fallait que les vagues soient sanctifiées, tombe toujours, même dans le lieu très saint. Donc même les, les tentures qui étaient là, donc tout devait être sainteté à l'éternel, effectivement. Le lieu où Dieu doit descendre, ce n'est pas une toilette. Et ça, ça doit être toi et moi, effectivement, parce que nous sommes les parce que Dieu n'habite pas dans des choses faites de main d'homme, effectivement, que Dieu a désiré pas pas tabernagler dans de mur, effectivement, ainsi de suite. Non, lui-même, lui-même, il me dit, il dit, mais je, je bâtirai mon, mon église. Et c'est lui-même qui, qui le fait, effectivement, aussi, que, et comme il est Dieu, nous pouvons voir qu'effectivement, qu en tant qu'humain, pour bâtir la maison, nous avons besoin de matériaux comme ceci, des... Ciment, de plâtre, effectivement, des choses qui vient à la terre, mais lui, il est Dieu en fait. Il doit bâtir sa maison. C'est merveilleux de voir que Dieu a, doit toujours avoir le contrôle sur toutes choses, surtout de son Église, parce que quel est l'homme qui peut apporter un matériel qui pourra arriver à pouvoir agencer dans la maison que Dieu lui-même construit. Personne d'abord fait la bosse pour la question, mais quel est donc ce matériau que Dieu utilise pour construire sa maison C'est pour ça qu'aucun homme ne peut être la tête dans l'Église de Dieu. Ce qui est, qui est la contribution de l'homme, effectivement, dans cet édifice. Or, c'est lui-même qui a dit Je. Il n'a pas dit Je serai associé, dis non. Je bâtirai mon église. Eh bien, c'est cela la grâce que nous avons de pouvoir voir que si lui, il a fait cette promesse, il va certainement aussi l'accomplir. Quel rapport, donc, y a-t-il entre le temple de Dieu et les îles C'est pour ça que le monde a, a cette, vous savez, cette, cette, cette attraction, cette façon, effectivement, oh oui, avec la mode, avec ceci, avec cela. Et bien, que, on voit, mais c'est ce qui, ce, qui ce, ce, ce qui est... On voit que c'est vrai que Dieu, le Seigneur soutient, il aide, effectivement. Mais le monde a la pression sur les hommes, effectivement. Sur les êtres humains, sur les jeunes, pour, sur les, les moins âgés, les plus âgés, effectivement, le monde. C'est cela, cela qu'on voit, effectivement, qu'il faut réellement quelque chose de, de vrai, de puissant dans un homme pour qu'il soit vraiment un véritable croyant. Tous ceux que nous avons, effectivement, sont tous en grande majorité des comédiens. On mmh. vous dirait, oh frère, mais c'est... C'est la vérité, effectivement. Pour que vous puissiez peut-être comprendre cela aussi, il a dit lui-même, le Seigneur dit, « Mais ne craignez pas, grand troupeau, non, non, non, non, non. Petit, que Dieu te bénisse richement. Petit. Ne perdez jamais de vue, effectivement, ce que le maître nous dit en fait, parce que quand il a prononcé cela, il veille cela à cela. Oui, la plupart de tout ce que vous voyez, des grands ce sont que des comédiens, effectivement, comédiens, dans le sens qu'ils jouent effectivement, parce qu'un comédien, il peut rentrer dans la peau d'un général. Il va jouer les généraux comme c'était, effectivement. Eh ben oui. C'est comme ça aussi qu'un qui rentre dans, dans la peau d'un chrétien, il va se passer pour, pour être, par exemple, un, je sais pas moi, quelqu'un qui peut être là avec, jouer un rôle dans, dans, dans, dans l'église, effectivement. En fait, il, il n'est qu'un comédien. Il n'est pas dans la chose. Parce que, dans les choses qui concernent Dieu, comme par exemple, quand on parle de l'église du Seigneur, on n'adhère pas dans cette église-là. Quand on parle de Jérusalem, tous ils sont nés. On est né dans tes dents. C'est pour ça qu'il dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir. Demain. Tout c'est lui qui est né de Dieu. Donc, de Dieu donc, il est né dans les choses qui concernent Dieu. C'est pour ça que nous comprenons qu'effectivement, qu on n'adhère pas. Quand on adhère, on est un comédien. Mais quand on est né, on vit ça. On fait partie, ça fait partie de toi-même. Parce que l'Église en soi, c'est vraiment toi-même c'est là que Dieu... J'aime cela parce que vous pouvez regarder oh, les gens peuvent douter, c'est pas un problème ils peuvent dire, ce sont des, des histoires, il n'y a pas de problème ils peuvent dire, il n'y a pas de problème mais nous avons quand même les témoignages hein. les jours de Pentecôte quand quand même ces gens qui venaient des différentes contrées, effectivement, j'aime Dieu parce qu'il aime vraiment faire des choses pour quand même que les gens voient un témoignage qu'il n'y a pas de semblant, c'est la vérité 100% venant des différents contrées, que Dieu te les contrées, effectivement, qui, qui, qui, qui de manière ou d'une autre, effectivement, ils sont retrouvés quelque part, et c'était une manière de faire Dieu à quelque chose de particulier dans sa sagesse. Donc, il pousse une petite d'attraction quelque part, le bruit. Les gens disent, mais on va quand même voir. Or, c'était en fait pour que Dieu les attire. Enfin que là où ils avaient un voile, que les voiles soient outils. Ils sont venus là, ils, ils ont vu ses jambes, et puis ils me disent, mais bon, il faut des bruits, ça va, ils sont comme tout le monde. Et puis Dieu a placé une autre note. C'était quoi ces gens-là venaient de différents pays, effectivement. Chacun parlait dans sa langue maternelle, effectivement. Bon, même s'il si était dans sa langue maternelle. Et puis, quelle note Dieu a donné Il a donné un tempo. Le tempo, c'était quoi Leurs oreilles s'ouvrir et chacun entendait, chacun parlait dans sa propre langue maternelle. Une personne qui parle, il parle 620 ou même 4, ou 30, 30, 35 langues. En une fois, simplement, papa parler 35 langues. Donc, il a dit bonjour. Les Chinois ont dit, oui, yoko. Et puis, euh, les, les Congolais attendu entendu « beauté ». Et puis tous ceux-là, l'Américain dit « good morning ». Dans une, un seul bonjour, on a entendu toutes ces, ces choses-là. Alors là, c'était l'explosion C'est pas possible il dit, mais ça a attiré l'attention. Il dit que leur sang a bougé à l'intérieur. Il dit, mais c'est pas possible. Il a dit, bonjour, je l'ai entendu un chinois, lui entendait entendu en japonais. Il y a quelque chose ici qu'on n'a jamais vu. Là, les sang, la contraction, la tension. Et puis maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait La semence commence à être semée. Ces hommes ne sont pas, effectivement, mais voici donc ce homme, c'est ici donc ce qui a été dit dans le prophète Joël. On les ramène à dans l'Écriture. C'est ce que Dieu avait pour. Dans les derniers jours, oh, c'est vrai, nous sommes les derniers jours. Dieu dit, ah, il dit, mais c'est ce que vous voyez. Et entendez, il ne pouvait pas douter. Oh, homme, frère, c'est pas autre chose que j'ai quest de. Que pouvons-nous faire Parce que la chose est rentrée dedans. Je me suis senti donc moi aussi. Concerné. Oh, la religion m'a tiré, effectivement. C'est ce qui fait le monde, effectivement. Il dit aujourd'hui, j'ai senti que moi-même, ce n'est plus la religion, mais j'ai été interpellé par Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, être comme vous qu Il dit, a ces jours-là, le Seigneur est bon, nous, les membres, nous nous sommes appelés à, nous qui sommes des croyants, à l'aimer de tout notre cœur. Chaque jour de notre vie, même si nous boitons, même si nous avons, mais l'amour de Dieu ne doit pas diminuer dans notre cœur. Parce qu'il est tellement plus important pour nous. Il, nous. Nous avons toutes choses en lui, rien sur la terre ne peut nous manquer. Difficulté passera, problème passera, épreuve passera. Mais Jésus-Christ est toujours le même. Il est notre bonheur et jamais, jamais, mon frère et ma soeur, il pourra t'abandonner. Et si Dieu est avec toi, le monde n'a plus de pouvoir. Il, il agira, il prendra soin dans tout le monde de matin, effectivement. Et c'est cela. Et ces hommes me disent, mais alors là, il dit à Pierre, il dit, Pierre, non, il est sage. Il dit, mais il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera donc délié dans les cieux. Ces jours-là, il fallait que les gens puissent maintenant entrer. Pierre a reçu les clés du royaume. Il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de ce Jésus de Nazareth. Et pourquoi donc Mais bien, Vous recevrez donc, oh quoi Les pardons. Vous savez, <rire> aïe, aïe, aïe, Quand Dieu te pardonne, tous les fardeaux, effectivement, ont été ôtés. Le, le bonheur que ça produit, ça ne peut pas être comparé même à ce que les choses que tu peux recevoir sur la terre. Parce qu'en fait, ça t'ouvre une autre dimension. Chacun de vous soit baptisé on dit, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est pour ça que je voudrais quand même que chacun de vous, en tant que fils et fille de Dieu, qui aimez Dieu, soyez sûr et certains que le baptême du Saint-Esprit est à vous. Ah oui, sans, peu importe ce que Satan peut vous mettre dans la tête, effectivement, sans l'ombre d'un doute, ça, ça ne peut pas manquer. Parce que Dieu vous a appelé, et le Saint-Esprit, quand même, il a été envoyé pour vous. Mais c'est pour vous qu'il a été envoyé. Donc, il ne peut pas échouer. Donc, tu es, mon frère, ma soeur, tu es censé pouvoir la voir. Notre frère Zachée nous a rendu ah, donc, ces témoignage effectivement de ce que Dieu a fait pour lui. Donc il y a quelques jours ici. Et c'est la vérité. C'est que, dire que, même si, dans un, le, le diable, oui, non, non, déjà que, si déjà dans ton âme, tu aspires à cela, alors, c'est déjà quelque chose de bon, parce que là, c'est un signe que Dieu t'a donc accordé cela, effectivement. Et ça, qu'il vente, qu'il neige, qu'il puisse passer au-dessus, en dessous, tu l'auras. Parce que cela est pour toi. Déjà, le fait que toi, tu sois venu, que tu dises, je veux être baptisé en son nom. Parce qu'il faut être baptisé en son nom conformément aux Saintes Écritures. Je le veux de tout mon cœur. L'effet que tu as dit que je le veux, cela aussi s'accompagne avec le baptême du Saint-Esprit. C'est pas moi qui dis, c'est écrit ici. Répentez-vous! Je me suis baptisé. « Je, enfin, je me suis baptisé. baptisé. Qu'est-ce qui se passe dans ma bébé? Et, et vous recevrez. C'est très bien? Regardez très bien. Dans les actes au chapitre 2, regardez bien. Donc, et, et puis j'aime bien comme cet homme de Dieu les dit, c'est merveilleux, comme oh, ces jours-là, je crois que oh, c'était tellement l, l, l, l, la, la grande joie, la reconnaissance effectivement avec la manière dont cet homme prêchait l'évangile. c'était Acte 2, verset 37 à 38, je pense que c'est cela, que nous connaissons, dit, ben, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous donc Pierre leur dit, repentez vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Christ pour le pardon de vos péchés. Et puis il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça c'est la promesse du Seigneur. Vous ne saviez même pas effectivement qu'il y avait un Saint-Esprit, mais c'est lui-même qui a parlé du Saint-Esprit. Donc, s'il a parlé du Saint-Esprit, ce n'était pas pour quelqu'un d'autre, en fait. C'était pour ceux qui croiraient en son nom et qui accepteraient d'être baptisés. Et puis, l'apôtre Pierre continue de dire, car la promesse, ça veut dire que c'est une promesse. Si Dieu a fait une promesse, nous savons qu'il l'accomplit toujours. Et puis, écoutez bien, écoutez bien, car la promesse est pour qui Mais Pour vous mais c'est pour vous. Donc Dieu vous a fait la promesse. Vous l'avez acceptée. Vous avez été baptisé, il vous fait la promesse que le Saint-Esprit est pour vous. Donc il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Comme Jean-Baptiste le disait, il a son vent à la main. C'est lui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Alors, et puis il nous dit ici, verset 11, verset 5, verset 16, il dit... Quel rapport y a-t-il donc entre les temples de Dieu Nous lisons cela. Les temples de Dieu et les idoles. Et puis nous dit, car nous sommes, nous sommes, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront donc mon Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul pousse encore plus loin. Il l'a déclaré en criant très fort en disant « Mais si vraiment Dieu est pour nous, alors qui sera donc contre nous » Peut-être que nous ne comprenons pas cela. Mon frère et ma soeur, peut-être que là où tu es, dans le contrôle où tu te trouves effectivement, tu passes par des moments très difficiles. Et parfois, cette douleur, cette difficulté, cette épreuve, t'aveugle en certains moments, tu te poses la question de pouvoir savoir, mais est-ce que Dieu est toujours le même Dieu, est toujours celui qui fait, parce que c'est vrai que ce soit peut-être l'épreuve de douleur, de maladie par lesquelles tu peux passer. Et tu te poses la question pour pouvoir savoir que nous l'avons lu, que le Seigneur a dit sur l'Éternel, qu'il y toutes les maladies, effectivement. Et comment ça se fait avec moi, si effectivement, si dessus, effectivement. Et il faut que nous comprenions une chose, que le Seigneur ne peut jamais faillir, ni jamais mentir. Si il dit une chose, c'est sûr et certain, il tient effectivement à ce qu'il a dit. Vous vous souvenez que... nous.. Nous l'avons eu à pouvoir l'entendre parce que ce qui est important pour un croyant, c'est de pouvoir d'abord connaître et avoir une relation avec le Dieu qu'il sait. Ce que nous avons tous effectivement en grande majorité, c'est la religion en fait. Nous pensons qu'en fait, que nous, nous marchons, nous croyons effectivement. En fait, non, nous avons toujours été en fait sous ce dénominateur commun qui est la religion, en fait, parce que nous sommes tous ici d'une religion, d'une ou manière. De, et c'est pour ça que je crois que j'en parlais hier avec les gens. Et, et du sud est quelque chose comme étant une religion. Et que nous reproduisons, effectivement, sans nous rendre compte, effectivement, la religion quand même, partout nous passons, parce que c'est dans notre conscience et subconscience, comme ça, que l'homme. Ouais. Mais en fait, et la religion en soi euh, ne sauve pas, ce n'est qu'une couverture dans laquelle nous nous trouvons en fait. Il faut que nous sortions de la religion pour que nous entrions effectivement euh, dans la chose effectivement qui est la chose vraie. Vous vous souvenez dans les scènes Écritures, dans le livre de Apocalypse, au chapitre 2, le Seigneur a, a loué euh, ce d'Éphèse, effectivement, et puis il a dit une chose, effectivement, il dit, mais ce que je contre toi, ce que tu as a abandonné ton premier amour. Il dit, réponds-toi, effectivement, ainsi, et suite, en réalité. C'est-à-dire que le premier amour, je pense que chacun de ceux qui ont eu à pouvoir expérimenter effectivement cela, il réalise d'abord dans quelque Parce que si vous êtes dans une, dans une religion, dans cela, vous ne pouvez pas réaliser effectivement ce que c'est que le premier amour en fait. Parce que dans une religion, vous entrez dans un système et vous entrez effectivement aussi dans les dogmes. Effectivement, vous trouvez simplement des choses qui sont là, préparées dans lesquelles vous pouvez simplement entrer. Et vous commencez à jouer votre rôle, effectivement. C'est pour ça que vous voyez que la plupart du temps, les gens se réfèrent à leur religion, mais non, pas, ne sont pas changés. Et vous pouvez remarquer qu'effectivement, ceux que, euh, qui sont des euh, baptistes resteront toujours des baptistes. Vous en faites un baptiste, demain, il vous met au moins de notre baptiste, effectivement. Ils viennent simplement dans l'église baptiste comme cela. Donc c'est la religion Mais la Bible nous fait part de quelque chose de très important, comme cela est dit, le premier amour, en fait. C'est quelque chose qu'on expérimente parce qu'il y a eu une action, en fait, qui s'est passée dans la période dans laquelle vous vous êtes trouvé, effectivement, où vous étiez dans, une, dans un moment dépourvu, même de dépression, des choses comme ceci, effectivement, vous vouliez quelque chose qui... Hein, vous pouvez faire quelque chose pour vous, en fait, qui a un impact pour pouvoir vous agir, pour que vous fassiez sortir, en fait, mais qui vous apporte, en fait, un bonheur, qui, qui vous marque, effectivement, vous-même, que non. En tout cas, si je n'avais pas ça, c'est sûr et certain que je serais aujourd'hui, peut-être, euh, dans une asie psychiatrique ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Mais cette chose vient agir, effectivement, euh, pour vous, et vous avez quelque chose qui vous exprimez à l'endroit. C'est ce ou bien celui ou la chose qui est venue, effectivement, vous a La reconnaissance aussi profonde et, et vous vous y accrochez, effectivement. Et ça, ça, ça se passe, effectivement, en rapport avec l'évangile, quand vous avez rencontré, effectivement, cette lumière, ces, ces sauveurs, effectivement, mais la vérité, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas rencontré, et c'est qu'il faut comprendre, vous n'avez pas rencontré, effectivement, la religion, vous avez rencontré, effectivement, La personne. La personne. Qui était la personne la, la plus importante effectivement qui pouvait bouleverser et changer votre vie alors vous vous accrochez à lui parce que vous avez aussi remarqué que en fait le changement qu'il vous a apporté était la chose qui vous avez réellement aussi besoin de cela alors vous vous accrochez parce que vous dites, mes frères, c'est vrai, mais qu'est-ce que les scènes d'écriture disent effectivement dis-mais dit, mais, mais, mais, mais, mais vous avez prouvé ce qui se dit, C'est-à-dire que vous aviez, c'était élan dans les scènes d'écriture que vous aimiez tellement ce que vous avez reçu, vous avez réalisé. Ça, c'est vraiment la chose, effectivement. Et puis, quelque chose qui veut passer au côté de vous qui n'est pas conforme à cela, vous le rejetez. Mais après, maintenant, les habitudes commencent à pouvoir s'installer, en fait, et vous laissez entrer, c'est cela qui dit, effectivement, que vous avez abandonné votre premier amour. Donc, quand nous avions ce premier amour, effectivement, pour le show du Seigneur, que nous avons reçu le Seigneur, et vous savez qu'à ce moment-là, le monde n'avait plus d'influence sur nous, en fait. Même dans notre habillement, tout ça, et vous savez très bien, vous pouvez vous tromper, c'est bien, vous savez avoir trompé, mais aujourd'hui, vous cherchez toujours à vous habiller un peu plus comme le monde le fait aujourd'hui. L'amour, vous pouvez même parler des jupes, effectivement, c'est bien, mais vous savez de quelle manière vous portez des jupes que vous avez. Et quelle manière vous portez tel vêtement, vous pouvez vous tromper, vous qu'est-ce que pensez-vous pour tromper Dieu En fait, c'est vous-même qui vous trompez, en fait, évidemment ça. Mais quand vous avez eu à pouvoir recevoir, quand on a reçu le Seigneur, avec autant d'amour, frères et sœurs, mais oh là là, mais on se battait pas pour ces choses-là, parce que nous étions dans ces choses. On savait qu'il y avait dans le monde on aimait tel mal à la mode, on aimait s'habiller parce que c'était l'esprit qu'on avait. Mais quand Dieu nous a fait sortir, il dit mais mon Dieu, mais on a vomi, on est devenu chrétien normal. Le premier amour te fait rejeter tout et te fait aimer tellement Dieu. Et l'Évangile, tu aimais prier, tu aimais simplement dans la maison du Seigneur, tu aimais tellement parler seulement de Dieu, les autres là, ça ne servait à rien. Et tu voyais que les choses venaient toutes seules, effectivement. Et quand on avait besoin de cela, ça venait, ça venait, ça venait, effectivement. Dieu voulait te montrer qu'effectivement, que si tu cherches pas le royaume des cieux, les autres choses te seront données. Il, il est toujours le Dieu de sa parole, en fait. Alors, comme il dit, je marcherai. Sachez une chose, c'est que... Quand vous êtes à Dieu, effectivement, non, mon frère Massa, Même quand vous traversez le bas-fond, c'est impossible que Dieu vous abandonne. Ce n'est pas possible. Et nous prenons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que détruisez ce temple, je le bâtirai en trois jours. Vous savez qu'il a crié sur la croix, « Élie, Eli, lama sabbatin ». Les gens ont eu à pouvoir de proclamer Oh, voilà maintenant il appelle Eli, oh Dieu, et puis on a dit Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Vous vous souvenez de la parole non. Je crois que vous vous souvenez. C'est bien écrit Mon Dieu, Eli, Eli, la Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Dieu est toujours un Dieu fidèle. Je vais vous lire une écriture, je pense à l'Epsomme au chapitre 16. Regardez très bien. Psaume chapitre 16, je pense que c'est ça, oui, voilà. Psaume au chapitre 16, regardez le verset, il dit, ah, il dit, Voilà. Et mon donc jusque-là. Je t'ai prié ça. Dans cela où je pense C'est cela. Oui. oui, oui, oui, oui, Voilà. Psaume chapitre 16, le verset, à verset 10, à verset 9. Ah non, bah, verset 7, il J'ai béni l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous, sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. » Verset 10, il dit quoi ?« Car tu n'abandonneras point mon âme, où Dans les sépulcres. » Ah oui, oh, sûr, sûr et certain parce que, euh, il <rire> descendait dans son moi effectivement, il dit, mais tu n'abandonneras pas. Donc, Dieu ne peut pas abandonner. Bon, je vous le temps, je ferai comprendre pourquoi il a crié ainsi, mais simplement, je veux d'abord que vous voyez, effectivement, la chose telle que, que quand vous. Ce n'était pas possible que Dieu puisse l'abandonner. Parce que d'abord, dans les scènes écritures, dans Jean chapitre 11, juste simplement pour que vous puissiez voir, effectivement. Quand il a dit, euh, arrivé là, il dit, mais ôtez la pierre Nous pouvons le lire avec vous dans Jean, chapitre 11, cela. Oui. Jean, chapitre 11. C'est cela, oui, c'est cela, oui. Chapitre 11. Voilà, voilà, voilà. voilà. Oh, yes. Il dit, merci, Seigneur. Jean, chapitre 11. Où oh, il dit ici Ah. Ah. Ah. Ah Mm -hmm. Jean, chapitre, verset, verset 11, verset, non, Jean chapitre 11, verset 32 il dit Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus voyant, le voyant, la voyant pleurer, pardon, et, elle, elle et les juifs qui étaient venus avec elle, elle frémit en son esprit et fut tout émue. Et dit, où l'avez-vous mis, Seigneur où l il dit, Seigneur, lui répondit-il, lui répondit viens et vois. Et Jésus pleura. Sur quoi les juifs dirent, mais voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du bord, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Ils ont donc la pierre du lieu où le mort était donc couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Vous avez remarqué je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé nous l'avons lu il y a un moment de cela aussi et il n'a pas dit que je te rends grâce de ce que tu m'exauceras Lazare était toujours dans la tombe à ce moment là, il dit je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et puis il continue dans sa prière il dit, euh, il dit Mais je, de ce que tu m'as exaucé pour moi je savais que tu m'exauces toujours alors, vous savez, dans le livre de Jean, je pense, au chapitre 8, nous pouvons voir si c'est cela, oui, le chapitre 9. Voilà. Alors, Jean chapitre 9, et les pharisiens, verset 24, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été avec lui, ils dirent Mais donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je le sais, je le sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et maintenant il dit, et maintenant je vois, et lui dire, mais qu'est-ce qu'il fait Comment ta t il ouvert les yeux Il leur répondit, mais je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté, pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi, voulez aussi devenir ses disciples Il, il, il, il, il jour hier et dire, c'est toi qui es son disciple, nous nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Verset 30. Cet homme leur répondit, mais mais il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il fait effectivement Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Amen. Donc, nous comprenons que là, comme il était, d'abord, les scènes d'écriture nous disent effectivement dit, Tu n'as voulu ni sacrifier, offrir, tu m'as formé encore, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. Alors, quand nous faisons la volonté de Dieu, il est impossible. Alors, impossible que le Seigneur puisse nous abandonner. Même quand on traverse le moment le plus difficile, le plus bas, et que tout semble noir, il est toujours là. Toujours présent, comme nous l'avons toujours dit, Jésus-Christ notre Seigneur, le toujours présent. Dans ta marche et dans ta vie, dans toutes les circonstances par lesquelles tu peux passer, frère et soeur, il sera toujours présent. Vous allez j'habiterai. Il est écrit dans le livre 2, que Dieu te bénisse richement. 2 Corinthiens au chapitre il dit, mais chapitre, j'habiterai, il dit, il dit, oh, dit, dit, dit, uh, uh, dit, dit j'habiterai et je serai et je marcherai au milieu d'eux. Au milieu de qui Il a dit, non, il est mort, monde ne me verra plus. Mais vous, vous, vous, voyez-vous, parce qu'il dit, mais vous, vous me verrez. Donc, cette déclaration, effectivement, est là où deux ou trois sont assemblées. Si je suis au milieu d'eux, en fait. Et, et c'est cela que nous, nous devons comprendre, nous, que ça peut nous sembler comme si hein, il, il n'est pas là, comme si il ne voit rien. C'est pour ça qu'il y a parfois des frères qui, qui m'appellent ils disent « Mais pasteur, c'est quand même bizarre, hein. et nous étions chez nous à la maison et nous étions en train de pouvoir parler quand même de choses, effectivement, ici, avec les uns comme les autres, comme notre frère Cocolo, étant mais, parler, effectivement, dit, mais, et puis tu montes du haut de la chair tu répètes les mêmes phrases, les mêmes mots, et, et tu reprends effectivement aussi ce, ce que nous avions comme conversation, effectivement aussi, hein, avec les mêmes mots, petit effectivement. Et pourtant, tu n'étais pas avec nous. C'est comme si tu étais là, tu étais écouter, écoutez, non, moi, je n'étais pas là. Mais c'est celui qui nous apporte, qui nous parle, effectivement, pour pouvoir te montrer qu'effectivement, que quand il est tenté de pouvoir parler, il devait te prouver que tu pensais que tu étais seul, mais il était là. Oui, il a tout entendu. Il t'est fait te pour ça, ce que... Bah, bah, même si tu vas passer, moi, il vas dire ah, le Seigneur n'est pas là non sache que je t'ai montré un signe. Ce que j'ai toujours été là. Tu as parlé ça dans le lieu secret. Et puis ici, on te l'a fait sortir mot à mot, avec virgule. Ça veut dire que j'ai entendu. Et maintenant, je me mets ici pour te parler au travers d'un micro. Pour que tu saches que je suis toujours... C'est vrai, mon frère et ma soeur. C'est pour ça, ne soyez pas désespérés. Ni découragés. Même quand tout semble un mal, effectivement, ça ne va pas tellement très bien. Oh, lève les yeux vers le Seigneur. Parce qu'il est toujours présent. Ton problème est difficile, ta situation est difficile, même ta santé vacille, effectivement. Mais sache une chose, qu'effectivement, que oui, il y a un temps pour toute chose. Un temps où tu peux pleurer. Ça aussi, c'est l'église. C'est écrit quelque part dans, dans les Saintes Écritures. Et, et je pense que vous vont être, nous peut-être le retrouver. Et puis nous retournons dans notre livre de Corinthiens. Église à ça encore une fois, hein, je pense que nous, nous l'avions ici. Nous voulons. Voilà, nous l'avions ici. Je pense que c'est toujours lui dans les livres d'Église, au, au, au, au chapitre euh, euh, 3 ou quelque chose comme cela. Ici, ici. Oui, c'est cela. Voilà, chapitre 3. On dit bien. Église, chapitre 3, donc vous connaissez où il se trouve, Église, parce que nous l'avons lu tantôt, c'est avant Ésaïe. Donc Église, c'est avant Ésaïe. Donc Il dit, verset 1, « Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. » C'est merveilleux, ça. Hein? Dieu a vraiment fixé un temps. C'est pour ça que les souffrances, les difficultés ne vont pas toujours perdurer. Il y a un temps pour tout. tout, tout. Nous sommes dans le temps, nous ne sommes pas dans l'éternité sur la terre, nous sommes dans l'espace-temps. C'est pour ça que chaque problème qui a commencé doit s'achever. Il ne peut pas continuer, continuer, non, parce qu'il n'a pas été fait pour continuer, non. Il doit durer dans le temps. Il a commencé, il va s'arrêter. Alors qu'il dit, mais il y a un temps pour tout, un temps pour toutes chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser les pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner loigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se faire taire, pour pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. Quand on... Passons par des moments difficiles dans notre marche avec notre Dieu. Bon, parce que je pense que c'était avec mon frère Enzo, euh, qui est en France, quand on parlait avec lui, alors il me dit, oh, je remercie Dieu parce qu'effectivement aussi, euh, il nous conduit, il nous soutient, en sa parole nous soutient. Et puis, et je pense à ce à françois de Canté qui dit, l'épreuve preuve aura son terme. C'est-à-dire qu'il y a un temps aussi où ça doit arriver à pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a toujours dit, mais fortifie-toi et aie bon courage. n'était de courage pour un qu'il il dit, mais je ne t'abandonnerai point. C'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur qui s'adresse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça semble sombre comme si, aïe Seigneur n'est plus avec moi. Ça c'est le diable qui te fait résonner, effectivement, dans les oreilles. Il t'a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Même si tu es tombé dans le bas et quelque chose s'est passé, effectivement, réponds toi simplement. Reviens parce que sa main est toujours tendue. Seigneur, notre Dieu, c'est un bonheur effectivement de marcher avec notre Dieu comme le chantons, effectivement. Dans ce bas monde, effectivement, il n'y a vraiment pas de bonheur. On peut tout te donner en fait, effectivement aussi, comme comme richesse, effectivement, même comme toute la bonne santé, si nous en avons besoin, si nous effectivement. Mais en fait, ces choses-là, c'est quand même des choses temporaires. Je serai en bonne santé aujourd'hui, demain je peux encore tomber malade. Mais la chose que Dieu, lui, nous a tournée, il n'y a pas de variation en fait c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit une chose, il dit mais, il dit, mais les souffrances du temps présent, le temps présent dans lequel nous, nous trouvons parce que nous allons le passer aujourd'hui puis après, il dit, mais, mais ça aurait été très comparé à quoi à la gloire à venir parce que c'est ce que, pour ça que tous les démons de l'enfer sont contre nous effectivement, oui les gouvernements les nations seront contre nous mon frère et ma soeur toutes les lois qu'on va prendre effectivement c'est pas pour les païens, les païens vont si tout assurer, avec, mais c'est contre toi Satan un adversaire c'est toi. C'est toi. Toi qui, pas toi le soi-disant croyant, toi le soi-disant qui dit non, je veux encore un peu du monde. Mais si tu aimes le monde, il ne va pas te déranger. Il va bien aller avec toi. Tu vas voir que tout ça va parce que tu passes comme une lettre à la poste. C'est normal parce que il dit que celui-là, je l'ai déjà dans mon collimateur, je le tiens déjà. Il est dit, il n'y a pas de problème. Mais toi qui dis que moi le monde et moi, il n'y a plus de relation. Il dit, celui-là était un danger. Parce que si... Il se tient comme ça et que la mode vient, on voit qu'il résiste. Ce n'est pas possible. Parce que les gens vont dire, donc il y a des gens qui peuvent quand même résister, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir. Ah bien sûr. Moi je ne peux pas résister parce que le monde m'entraîne. Mais si j'arrive à pouvoir résister, ce que j'ai un pouvoir. De résister contre la pression qui vient, donc j'ai quelque chose de puissant, de plus fort que cela, effectivement. Oui, c'est ce que Dieu a fait de nous. Être un fils de Dieu. Pourquoi oh, je, dois, je dois faire ce qu'un monsieur qui est un fou, qui dort effectivement, qui a été dans des loges démoniaques, qui a eu à pouvoir faire des cauchemars avec des démons et qui me vient avec un, un, une forme de pantalon, avec des machins, des trucs comme ça. Et puis moi, je me lève aussi. Oh, que c'est beau. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans C'est une inspiration diabolique. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Bélial Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les démons C'est pour ça que c'est moi qui dois arriver à pouvoir dominer. C'est cela en fait, effectivement. Eh bien, non, parce que bon, le monde, nous allons retourner ça. Le monde a, a cette pression qui fait effectivement que, oh, Satan il est malade, il sait comment toucher le moi, en fait, le monde. Oh, si je fais pas ça, les autres, qu'est-ce qu'ils vont, quand ils vont me regarder, comment ils vont penser de moi? Je me souviens à l'époque, il y a longtemps de cela, effectivement. Bon, vous savez, des gens, les jeunes, quand ils allaient à l'école, à l'école, il y avait des sortes de sacs euh, de cartables qui sont effectivement avec des noms, avec un, un singe comme ça, qui avait une queue, qui était comme ça. Ben, tous les enfants, vous non, non, non, les noms, vous connaissez, moi, c'est nécessaire. Oui, c'était avec un singe comme ça, avec un singe, avec. Brrr, les enfants, ah il faut, il faut ça. Je, dis, bon, dis, bon, je te donne, quand je mettrai les cahiers dedans, ça va se les couleurs. Oh, mais comme ça, quand mes copains vont voir, quand tes copains d'eau, tu fais tout pour tes copains. Donc, tu n'as pas de personnalité toi-même, effectivement. Ça plaise aux copains, quand ça plaît à ton copain, elle dit ça, c'est ton copain qui domine sur toi. On n'a pas de... Non, non, non, pourquoi je dois acheter ces sacs Parce que si tu ne mets pas comme... Oh, chaussures, comme... Il faut le croco. Parce que si tu as le croco, tous les amis, quand ils te voient, ils tremblent ils et disent, oh, on t'appellera boss. boss. Le boss a les crocos, sois. tu te rends compte, tu vas mettre un crocodile. Je ne sais pas, crocodile, je, je vais mettre le tu imagines vraiment, toi, crocodile. Tu t'imagines vraiment, trois prendre le crocodile, si on t'amène un crocodile, mets le crocodiles au pied. Et là, comment tu vas marcher je, je donne un exemple, là, parce que je, je, je vais avoir le crocodile, on m'a dit le crocodile. Bon, bref, mais tu mets les crocos. Et puis ça fait quoi Absolument pas grand-chose, d'une certaine manière ou d'une autre. Bon, bref, c'est tout simplement que nous comprenons qu'en réalité que nous les sommes influencés par des choses qui, en fait, de gens qui, qui ont des esprits mauvais, auxquels toi, Dieu t'a donné, en fait, l'esprit de Dieu pour dominer, tu laisses dominer par cela. Tu veux pas, si parler des dernières bas, baskets qui sont sorties, effectivement, avec, les, les, les, je sais pas moi comment, avec les trucs, oui, je, vous allez mourir pour cela. Moi je me pose la question, j'ai dit, mais un jour j'entendais, vous savez ce que j'ai eu à pouvoir, je ne sais pas qui, par, chez qui j'ai eu à pouvoir entendre, je sais pas, c'était pas aux enfants, c'était où, où j'étais quelque part, j'entendais des conversations, je ne sais pas, quand j'ai dit, j'ai Seigneur, il y a des enfants qui achètent des de baskets, c'est-à-dire les chaussures en plastique là, qui écoutent, euh, si c'est 2000 ou 3000, je ne sais pas combien. j'ai entendu cela, effectivement, il dit, vous savez, bon, je suis comme on dit, bon, les vieux sont comme ça, président de moi là. Vous savez, quand j'ai vu la forme de cette chose-là, j'ai dit, Seigneur, même si j'étais jeune quand même, c'est une forme bizarre, comme, comme un pain qui a été mal, mal fabriqué dans le four. Et puis Dieu, il oh, y a un nom, c'est pas ce chose, c'est pas, pas, pas, pas J'ai dit combien, il dit, 1900, il 1900 ou 2000, ça! Je n'ai même pas jamais porté les chaussures de 1000 euros. J'ai dit, bon, je ne cherche même pas ces chaussures, mais ce n'est pas nécessaire. C'est pour dire, mais, mon Dieu, tu vas, tu vas faire dans du plastique, mettre plus ou moins 2000 euros. Tu vas faire, un jeune homme va faire des jobs, le pauvre, il va se là-bas. Il se demande d'avoir des accidents avec la machine pour mettre ça dans du plastique il y a un certain monsieur qui a fabriqué, qui s'appelle, si je ne sais pas moi comment, ainsi effectivement. et puis quand tu mets ça, c'est même pas joli parce que ça la peau d'un pain qui est mal fait, il est un peu difforme comme ça, mais quand c'est à ton pied, tu sais comme si tu as conquis le monde entier. Mais c'est dans ta tête, Que Dieu nous aide, qu'il nous aide tous, non seulement nos enfants, mais nous tous aussi. Parce que aussi, aussi <rire> il y a cette attraction quand des choses comme ça sortent là-bas, passent par là, hein, dans le magasin, cest on fait la publicité, tout le monde veut aller là-bas, effectivement. Hein, que Dieu nous aide à ce que nous puissions montrer au monde qui nous sommes, notre caractère, nous n'appartenons nous, nous pas, nous, nous disons, nous n'appartenons pas seulement Effectivement, je ne sais pas dit non plus que allez à, à vous habiller comme des sacs pour poubelles, non, c'est pas dit cela, habillons normalement comme Salomon s'habillait aussi, ça nous doit être équilibré, mais on ne doit pas être attiré par le monde effectivement, donc effectivement que nous, nous appartenons à un royaume, nous devons nous habiller en fonction de ce royaume auquel nous appartenons, pas à l'influence, effectivement, de ce monde à lequel nous devons. Nous, de monde. nous ne sommes pas du monde, effectivement, et les choses sont différentes. Nous terminons avec euh, des Corinthiens que nous étions. Donc, il dit ici quelque chose de merveilleux, que le Seigneur nous aide, deux Corinthiens, je ne sais pas, nous étions là-dedans, deux Corinthiens, oui, au chapitre, au chapitre 6. Alors, il nous dit ceci, voilà. nous. Ça, c'est pour toi, mon frère. Ça, c'est pour toi, ma soeur, Toi qui es un fils de Dieu, victorieux, qui a le pouvoir, qui a la puissance, effectivement, ne laisse rien dominer sur toi, ne laisse rien avoir le dessus. Et pourquoi peut-être oh, parce que je suis jeune Non, parce qu'il qu'étant jeune, tu dois aussi venir aussi. Donc c'est dit que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas dit que comme vous êtes de jeunes, effectivement, achetez-vous des costumes comme, comme nos costumes comme nous sommes vieux. Non, on n'a pas dit non plus que. Et puis bon, c'est vrai que je ne veux pas rentrer là-dedans. Enfin bon. Que Dieu nous aide. Vous savez ce qu'il y a à faire. Que les seigneurs nous aident. Alors, il comprend les Verset, verset, verset. Donc, j'aurais dit encore verset 7, il dit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu Vous l'êtes. Et les idoles, car nous sommes les temples de Dieu, merci Seigneur. Les temples du Dieu vivant, pas un Dieu qu a, qui était mort, qui, qui, qui, qui ne vit pas, on pas souvent. Mais ici si, si nous sommes les temples du Dieu vivant parce que notre Seigneur était mort, il est ressuscité. Donc il dit, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront donc mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est ça l'écrit. C'est la recommandation pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Et ici, en fait, là, j'ai pris que Dieu nous aide. Et ai... Les Seigneurs ne parlent pas à tout le monde parce que tous ne pourront pas être fils et filles de Dieu. Il y en a des ceux qui sont fils de dénominations parce qu'ils sont des dénominations ici à cause. Vous avez beau leur parler de Dieu, effectivement. Ils ne voient pas, ils sont sourds et muets. Mais toi, tu es un fils de Dieu auquel Dieu il a pour pouvoir toucher, effectivement. C'est à toi qu'il parle, effectivement. Il dit, mais, sors du milieu d'eux. Pourquoi t'accrocher à ces choses-là? Ce n'est pas ta place. Le monde n'est pas chez toi. En disant, ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Et mes trésors sont tassés. Quelque part là, au ciel, les anges me font signe. Vous connaissez, enfin, vous êtes connectés. Vous connaissez ce cantique. Et c'est vrai. Et oui. Nous sommes que des pleurs de voyage. Nous sommes que des passagers, effectivement, ils ont ce monde comme dans les hommes. Il c'est pourquoi, sauter du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, c'est l'écrit qui a aussi retenti dans le chapitre 18, verset 4, effectivement, que j'ai entendu du ciel, il ne trouve pas, il disait, sortez du milieu d'eux, mon peuple. C'est cela l'écrit, en fait. Il faut qu'il y ait une séparation, mon frère, ma soeur. On ne doit plus retourner à ce que nous avons vomi nous devons comprendre qu'effectivement, que Dieu nous a fait sortir de quelque part et nous sommes en chemin. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes chez vous à la maison, vous qui êtes. C'est vrai, nous sommes dans une période tellement pas facile, mais ne restez pas. Nous sommes en chemin, nous sommes en marche, effectivement, pour partir chez nous. Ne vous encombrez pas des choses. Nous l'avons entendu, je pense, c'était euh, jeudi ou, ou mardi. Et là, nous avons voulu effectivement que... Je crois que c'est cela aussi... Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie pour plaire à, à celui qui l'a enrôlé. C'est cela. Et, et, et, et depuis là, tous les débats qu'on s'il n'a pas combattu selon les règles. Donc nous ne nous nous changeons pas des choses tout à fait inutiles. Effectivement, nous devons réellement nous, nous débarrasser des choses, effectivement, pour que euh, nous puissions avoir ce qui nous est nécessaire. Et c'est cela, c'est quoi, effectivement ben, ce que nous a dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Il doit bien les connaître, lui, en grand, effectivement. Oui, parce que tu as ton bouclier, que tu as toujours là. Et bien les effectivement, mais l'armure, effectivement, demain. Ah oui. Donc je me débarrasse du tout, effectivement, parce que je suis dans un monde, je suis dans un combat, mais je dois être bien équipé. Pour marcher toujours. Vous connaissez, non Chapitre 10, 2 Corinthiens. 2, Ephésiens, chapitre 6, verset 10, regardez très bien. Puis nous retournons ici, nous allons prier après. Ephésiens chapitre 6, verset 10. Voilà. Il dit, oh, il dit, <coughs> verset 10, il dit, Ephésiens 6, verset 10, dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous. Voyez-vous, pas vous encombrer des choses inutiles, effectivement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre quoi Les ruses du diable. Il est rusé, il est malin, il va te mettre en conflit avec ton frère, il va te créer des problèmes, effectivement, nous devons Toujours avoir l'amour de nos frères, l'amour de nos sœurs les compassions de mon frère, pleurer pour lui, prier pour lui. Parce que le bonheur de ton frère, et c'est ton bonheur à toi, la douleur de ton frère, c'est aussi ta douleur à toi. Ah oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les seins. Mon frère ne peut pas être mon ennemi. J'ai un ennemi effectivement, nous avons tous commun, c'est le diable qui nous crée des problèmes. Il dit, un ancien des il dit, mais contre quoi Les dominations, contre les autorités, effectivement, contre les princes de ce monde ténèbres, parce que nous sommes lumière. Décommentiez si vous, vous souvenez non Nous sommes lumière, pas ténèbres effectivement qui répondre contre les esprits méchants. Aussi dans le lieu céleste, c'est comme ça qu'ils inspirent. Ils inspirent effectivement des gens de ce monde ici, ce sont tous ces gens-là, des démons, parfois ils vont dans les cimetières. Il faut, faut, faut vous poser la question, quand j'entends les, les, les gens qui étaient dans ce genre de groupe-là, vous savez, et on allait dormir dans les cimetières, effectivement, on, on, on sortait avec de ceci et de cela, et puis on devait faire ça pour que les gens et les succès viennent, effectivement. Mais ces gens-là, possédaient par des démons, Effectivement, et tout le monde suit, effectivement, cela. En fait, ils sont sous l'emprise, effectivement. Alors, on nous continue dit, mais C'est pourquoi, verset 13, Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins quoi la vérité pour ceinture. Alors quand on se tient là, le diable peut tourner autour. Il ne pourra même pas passer. Si je me suis saint de la vérité comme ça, c'est-à-dire que là et là là là, mais il va passer par bon. Puis le continuez, il dit, mettez pour ceinture, il dit, remettez-vous de la cuirasse et de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous éteignez tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée les de l'esprit qui est donc la parole de Dieu. Amen. Et à cela, fait en tout temps, mmh. par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez avec cela, avec une entière persévérance. Amen. Donc, euh, il faut que je ne dois pas m'embarrasser des choses inutiles, effectivement, des franco machin, machin, truc, machin, truc, non. Je dis, je dois d'abord regarder, je suis ce que je suis bien équipé. Parce que c'est là parce qu'il y en a de ceux qui, qui se barrent de, de, de, de l'or, de ceci, même les oreilles sont tellement pendantes, et tout ça. Ça ne sert à rien. Et puis, comme <rire> on avait dit une fois ici, tu peux, tu peux mettre tout ça, ton corps avec tout cet or-là, et ta tête, même mettre dans tout tes chevet l'or qui va briller, et même tous tes joues, même incrustés, et puis les dents de en diamant, pas de problème ce corps-là ne te dira jamais merci, parce qu'après, il sera dans les cercueil. Mais mon âme, mon âme, bénit l'éternel. Oh, là, il est reconnaissant, parce que tu t'es tenu dans la parole de Dieu, et ton âme à toi est sauvée. Bien sûr que l'âme, oui, mais pas le corps. Pas le corps, effectivement. Mais là, nous terminons avec 2 Corinthiens au chapitre 6, et puis nous levons. Pour prier ensemble. Alors il nous dit ceci, de Corinthiens au chapitre 6, le verset. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Il faut que nous sortions. On ne peut plus retourner dans ce que nous avons. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous voulons cela. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles dit le seigneur tout puissant amen nous allons prier par timé mendiant avec le avait aucun espoir c'est à au bord de la c'est à jésus Yeah,